Bon Dario, as deux minutes euh, pour, nous, pour nous montrer euh, ce qu'on va pouvoir faire du coup, Oui, bien sûr. Alors euh, ici, là, comme tu peux voir, c'est notre espace commun. Alors c'est idéal pour accueillir les gens, pour montrer un peu euh, à quoi ressemble oui. notre espace. Peut-être déjà expliquer euh, ce que c'est le Impact Hub. Ouais, on va faire ça. Hein. Euh, Il y a plein de gens qui savent même pas parce que ça fait pas si longtemps que vous êtes à Genève en fait. Non, ça fait euh, justement euh, une année, on va fêter euh, notre euh, premier anniversaire le, le 30 juin et vous êtes tous invités de venir, Bien sûr On prend note, le 30 juin au Impact Hub à Genève. Il y a un nouveau escalier. Parce qu'on fait l'extension à l'étage alors ça, ça aussi ça sera prêt le 30 juin ah, euh, ici vous pouvez voir les, les des, de produits des produits, des produits, produits que tôt. nos membres qui, font c est, c est, c est euh, et puis vous pouvez aussi euh, acheter si vous avez un des, des pop-corn de de, de, de <rire> et alors on certifie nous personnellement que les pop-corn sont hyper bons donc il faut venir les les peanuts et almonds qui sont incroyables. Ouais, ça, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien les crèmes aigres et black pepper, mais bon, ça, c'est... Okay. Donc, euh, donc, ici, on va simplement avoir là, des, des... Ouais, tout ce qui est discussion, comme toujours, en fait. Très bien, On va, on va oui. utiliser cet espace. Vous voyez, les gens, ils sont là, ils décident. Là, là il y a dans, dans, dans, dans, dans les vidéos que j'ai fait, peut-être qu'on va faire de la séance que, que je vous pour... conseille. Oui Tu sais, euh, dimanche, on va d'abord... Euh, Livres, hein, avant que la euh, arrive, euh, ouais. de tarif, et puis, ouais, on, on va être ouais, on va être 8 donc on arrive à mettre 8, 12, 12 personnes. Et surtout mmh. en plus un écran, donc on peut prévisualiser pré les. C'est parfait. Ouais, ça c'est notre boardroom, alors c'est ouais. vraiment fait pour. Tout est équipé, ouais, exact. Ouais, c'est plus, hein. plus grand que le stade ah, de C'est plus grand que le stade de euh, euh, elle, je crois qu'elle marche. Elle peut marcher, utiliser. mais utilise. On espère que le 5 juin, on n'en aura pas besoin. Mais bon, on reste en Suisse, donc peut-être que... Au cas où. Allez. On va projeter les films, les faire-spots ouais. un film par Ouais. ça serait bien de Alors là ça serait parfait dans un grand salon par contre, maintenant il y a encore des gens qui travaillent dedans. Ouais on va on va chuchoter. Ouais. c'est le grand salon alors, ouais. Il est super grand. Il est top ce truc, j'adore. Et, là... Et puis ici, on a le droit de parler à nouveau. Parce que le brainstorming. Là, c'est insonorisé, donc on peut hurler. Euh... <rire> Presque insonorisé. Ouais. C'est la brainstorming Mais, room. Alors. Ici, par exemple, vous pourriez afficher la carte la de la Suisse ouais. avec euh, tous les fair spots que vous avez visités. Ouais. Ouais, euh, ouais, là, le papier est bon, vous pouvez facilement l'enlever. Ouais. Il est juste là pour euh, que les gens l'utilisent pour euh, mm. dessiner leurs idées. Vous voyez, jusqu'à maintenant, il y a encore très peu d'idées. <rire> c'est la idée. <rire> Exact. Euh, une alors... fois qu'il y en aura une, ça donnera l'exemple pour les suivantes. C'est ça, ça qui manque. Il manque la première personne qui écrit quelque chose. Hop. Moi, j'aurais pensé que tu allais mettre hashtag faire spot, mais. Ah, ah oui. merci. Bon, elle prend de la place, Julia. Hein elle a déjà. c'est pas grave. y a un peu de lumière qui... euh, Ouais, donc ici, je pense qu'on va faire des interviews. Parce que, bon, oui. il, y a, il, y a des, il y a des cinéastes qui des y a, il y a des la films. lumière de ce côté-là... Ah oui, c'est pas mal, en euh, fait. On se ses met sur ses chaînes, ouais. debout et tout. Ah, c'est ouais. fait pour, en fait. C'est parfait. Et on est au calme, euh, euh... entre les deux, entre le grand salon et puis la... Ouais. La, le petit salon. Et le petit salon, On a aussi imprimé des photos de chaque fair spot. Oui, fait, alors on peut ça... en euh, oui, vous pouvez les afficher là, vous pouvez vous Mais montrer l'infini. Oui, on va regarder tout ça alors. Ça très bien, les afficher ici, ça très Oui. Point de cède. Ah, déjà, normalement, ça fait un peu expo photo. Mais oui. ces photos, on va les enlever, comme ça vous pouvez mettre. Euh... Okay. Si Donc, vous, vous voulez, sinon dessus, on met par-dessus De, de toute manière, on va les enlever parce que les, les pièces, on en peut fait, être à votre la semaine prochaine. La semaine prochaine Ah, ah oui ouais, ah, ah, ouais. ouais. Donc il faudra ouais. faire attention à ne pas marquer des hashtags « faire spot oui, » sur non, les murs blancs. C'est euh, ce week-end que, euh, que okay. va, Alors on va Mais pour euh, la semaine prochaine, ça serait euh, Ouais, on va les fixer avec un taffis. Un Là il y a l'imprimante, ça aussi je peux, je peux vous montrer tout à l'heure, ici il y a les on changer. Ouais, ok donc on peut changer nous-mêmes mmh. en fait, ouais. puis après on te paye ouais. Alors, fait, ce qui est marqué ça sur la machine. C'est euh, ça, c'est en fait, super. C'est comme ça, coup. tu prends ça, ouais. après c est, c est, c est il y a ce tiroir Il faut évidemment avoir fait 10 ans d'études pour réussir à utiliser <rire> l'imprimante de manière adéquate, comme toujours. Et puis c'est là <rire> <rire> ok, mais ça c'est super de pouvoir imprimer les portugues ici. Oh. Et donc là... Le, le dernier c'est le study room. Study room, pour les gens oh, studieux. Ouais, mais puis, je pense que ça sera juste s'il si y a vraiment si y a deux interviews en même temps, quelque chose comme ça, c'est un peu votre okay. salle de... Enfin, Certains l'appelleraient le C'est ouais, ça. c'est ça. Et puis c'est vrai que c'est pas mal pour, pour les groupes qui veulent s'entretenir, même si c'est pas un meeting. C'est juste trois personnes et que tu veux, que tu veux vraiment bosser mmh. ouais. ensemble, et que tu vas parler ouais. et tout, c'est pas fait. Et puis les tables, un peu aussi, les bouger et tout. Bah ouais. C'est super Tout est très flexible au Impact Hub, en est fait. très ouais. flexible, c'est ça. Et en plus, il y a, a les cabines les de... C'est en création, vous voyez. Oui, exactement. Ils ne sont pas encore tout à fait fini. Il y a des exactement. petites imperfections dans l'espace. Les cabines, euh... je ne les ai jamais utilisées, mais je trouve qu'elles ont un charme particulier <rire> pour téléphoner. Elles sont <rire> cool <rire> Particulier, ouais. peut-être pas comme les, les cabines téléphoniques à Londres, mais. Euh, non, mais elles sont on, sympas, c'est super pratique. De <rire> on travaille aussi. Ça, ça c'est sûr. Bah bien, on va, on va dans le brainstorming room et puis ouais. on va te poser quelques questions sur. Ouais,